Las Vegas, Sin City, quatre nuits à s'imprégner de l'atmosphère 100% américaine, de son extravagance, de son immensité et de sa décadence. Vincent, mon frère nous a rejoints. Il étudie au Kansas, à trois états du Nevada. Après quelques bières, on a décidé d'aller voir la ville, et notamment le strip, sur cette célèbre avenue, avec tous ses hôtels et ses casinos. Ce fut une excellente soirée avec mon frère, juste à deux, le van, être loin de chez nous, dans l'une des villes les plus folles au monde. de prendre la route le lendemain, vers le sud, vers un autre état, l'Arizona. Je voulais vraiment voir la route 66. On est donc passé par le barrage Hoover. Et sur notre route, toujours le même constat. Les lacs se vident. Comme ici pour le lac Mead. Un habitant de Las Vegas consomme 4 fois plus d'eau qu'un Français par an. Le lendemain, on était sur la route 66. Super moment entre mecs. Sur la route, la vraie, celles que tant d'Américains ont pris jusqu'aux années 60. Et on était bien à trois, dans cet environnement, à discuter de tout sur ces heures de route. puis on est rentré à Vegas. Un soir, je sais plus trop lequel, on a parlé de mes vidéos avec mon père. Il m'avait déjà dit qu'il les trouvait bien, mais il n'avait jamais émis trop d'avis important dessus. Enfin, parfois il me dit que ça va trop vite. Mais là, ce soir-là, il m'a dit que la musique était particulièrement bien représentative de ma personnalité, de ce que je voulais faire dégager. Il a d'ailleurs ajouté que celle que j'avais choisie pour la vidéo de son mariage l'été dernier pouvait encore lui faire monter les larmes. Par cette phrase, j'ai compris que la vidéo faisait plus que faire voyager les autres. Elle transmettait des émotions. C'est pour ce genre de constat que jamais j'arrêterai. C'est ce qui a aujourd'hui le plus d'importance à mes yeux.